Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier, c'est Franck de Créolignum. Je sais, je sais, je n'ai pas parlé depuis longtemps, mais là vous allez voir, c'est pour la bonne cause. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que le confinement s'est bien passé pour vous, vous n'avez pas pris de risques, qu'il n'y a pas eu de malheur dans vos familles, bref, aujourd'hui, j'attaque la réalisation de mon établi. Ce n'est pas une mince affaire. Alors dans mes dernières vidéos, vous me voyez souvent travailler à la main sur cet établi, si on peut appeler ça un établi, c'est plutôt un plateau avec quatre pieds, euh, je sais pas si vous vous souvenez mais dans les dans les bandes sons vous pouvez entendre ceci, ah, c'est juste horrible, j'ai décidé de dégager ce truc de mon atelier et de faire un robot, un vrai, un gros, un bon truc, bien costaud, un plateau de 12 cm, oui oui 12 cm, là je vois déjà les filles avec les yeux qui pétillent, bref euh, un bon truc au bas mot, allez je pense dans les 180-200 kg peut-être, j'ai mes sections de pied. alors euh, je préviens tout de suite tout le monde, je ne vais pas réinventer la poudre, je parle d'un plan existant, un plan qui a été téléchargé sur le site finetools.com, c'est un allemand Guido N, qui a réalisé ce plan, ce robot, est juste magnifique, il a tombé par terre, je ne sais pas si vous suivez Sébastien Gros sur son blog t2woodworks.com, je crois, ou un truc comme ça, euh, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, il a réalisé exactement le même, c'est un très beau bébé, à la différence c'est que moi je suis un peu plus feignant. fabriqué en partie à la machine, alors oui je sais certains rêvent de me voir travailler à la main mais franchement euh, si je peux éviter de me fatiguer je vais pas me gêner alors je vais me servir de la scie, de la dégo, de la toupie, de la défonceuse, du ciseau à bois bien évidemment tout ce que je vais pouvoir faire à la main je vais essayer de le faire à la main mais tout ce qui est gros assemblages, gros, gros corroyage, ça sera fait entièrement avec les machines. Donc, ne vous attendez pas à du spectaculaire. Je vais faire ça au plus simple. Je ne vais pas réinventer la poudre, comme je vous le disais. Ça sert strictement à rien. Il y en a qui l'ont fait avant moi. Ça n'a pas été forcément des réussites. Donc, je prends de l'existant qui est ultra efficace. Pour un établi, le bois phare, c'est le hêtre. Je vais partir sur du hêtre. Euh, je remercie Lucas Mainferme de la chaîne Chantier la Vivacia alors je, fais, je, vous ai, je suis désolé je vais, je vais nommer tous les gens qui m'ont aidé dans cette réalisation et qui vont m'aider dans cette réalisation donc Lucas Mainferme m'a fourni euh, enfin m'a fourni Lucas Mainferme a mis en relation avec un sieur et donc je récupère du être bientôt alors je vais faire un mix je vais faire un compromis je vais mettre une couleur qui va faire ressortir les bois je vais mettre du noyer pour la presse et pour le deadman alors le deadman c'est le truc qui coulisse pour procéder euh, à fixer des caisses à la verticale le, sur le bord de son établi. Ne vous inquiétez pas, tout sera bien détaillé et tous les plans seront bien sûr euh, téléchargeables avec les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Alors j'ai redessiné euh, l'établi sur Fusion 360, il sera à disposition aussi c'est la petite souris sur le gâteau, ça sera bah, bah, forcément gratuit parce que la ressource elle est gratuite ça serait quand même con de faire payer un truc que j'ai eu gratuitement mais il y en a qui ne gêneraient pas oh punaise sa taille en attendant je vais taper dans mon stock je vais réaliser les pieds, les traverses basses si je peux, les traverses hautes Alors, enfin tout ce que je vais pouvoir réaliser sur la partie basse le plateau viendra exclusivement des plateaux que va me fournir Lucas donc ça sera du 41 mm, je ne vous explique pas le poids que ça va faire bref il faut que ça soit stable et j'aime bien les choses qui ne bougent pas là c'est comme je vous le disais c'est une catastrophe avant de trancher dans le vif du sujet je vais commencer par te remercier toi toi la personne qui clique sur mes liens pour regarder mes vidéos en partie grâce à toi je vais pouvoir équiper cet établi de presse Benchcrafted alors euh, oui oui lien, quand vous cliquez sur mes vidéos vous mettez un petit pouce bleu et compagnie ça me permet de gagner un petit peu d'argent et ce petit peu d'argent cumulé sur une année représente une certaine somme. Alors bien évidemment il n'y a pas que vous, il y a un fournisseur qui va me payer aussi une partie de ces presses, donc au final ça sort pas du budget de la famille, c'est plutôt cool, c'est grâce à toi, grâce à mon fournisseur et ça me va bien parce que mine de rien il y en a pour un sacré ticket. Bon bref j'arrête de vous assassiner avec mes paroles à la pointe on y va c'est parti, débit, euh, enfin coroyen, débit, enfin vous allez voir euh, tout un tas de trucs bizarres dans un atelier de menuiserie. Allez, go Cool. Et la dernière. Voilà juste une petite bête, hein. Donc ça, c'est uniquement réservé pour les quatre pieds et éventuellement les traverses basses et hautes. Peut-être si j'ai assez, je ne sais pas. Euh, je vais un petit peu découvrir. Théoriquement, c'est sûr pour les quatre pieds, j'ai ce qu'il faut. Euh, pour la traverse basse, c'est possible. Et au cas où j'ai cette partie de être là que j'avais réservé pour faire une presse noxone, euh, ben tant pis, ça passera à la trappe, sachant que euh, les presses que je vais mettre sur le futur établi, ça va être de la dinguerie, je vous le garantis. Alors, je ne vais pas être le seul à travailler sur cet établi là, je tiens à le préciser, j'ai un... un de mes abonnés, que je suis, qui me suit, euh, je le suis, tu le suis, il me suit, enfin bref, tu connais, je connais le truc. Hein. Euh, qui va me réaliser des trucs autour à bois. S'il est toujours d'accord, bien évidemment. Normalement, il n'y aura pas de problème. Ça va être une beauté. Enfin, je croise les doigts, je touche du bois, je touche de la peau de singe, normalement ça va être nickel. A voir dans le temps si il est toujours d'accord. Et ça, ça risque de rire. Ouais, alors, euh, petite précision. Euh, pourquoi des planches comme ça pour faire des pieds ben, C'est simple, ça va être un lamellé collé de planches. Je pense que le bois travaillera moins, vous savez, il va se déformer, enfin bref, euh, la mêlée collée en général ça bouge pas, ça bouge très peu, aussi solide qu'un morceau de bois euh, d'un seul bloc, quand on n'a pas les sections de bois qui vont bien, ben, on colle et on arrive à faire ce que l'on veut, donc la mêlée collée de hêtre pour les pieds, le plateau ça sera pareil, ce sera la mêlée collée euh, des planches mises sur le champ, pas à plat, vous comprenez bref tourner ces vidéos au fur et à mesure alors euh, je vais peut-être oublier des trucs j'espère pas je vais essayer de mettre le plus d'informations possible je vous le répète les plans seront téléchargeables seront euh, gratuits bien évidemment et euh, si vous avez des questions des remarques des commentaires n'hésitez pas à les poster là pour l'instant le bois il est parti pour une stabilisation de 3 semaines dans l'atelier 3 semaines ça va être long Très très long. Bon les amis sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et euh, prenez soin de vous, très important, et ne faites pas les débiles avec le, le machin, vous savez, le, le masque. Allez, ciao.